Bienvenue. Merci de témoigner pour les valeurs en soi. Comment tu l'as décidé? Tu pensais à quelqu'un en particulier? Tu as une dédicace à faire? Quelle heure est-il? Où te trouves-tu? Ok, on va passer au rituel du podcast, hein, le serment du témoin. Pose tes deux mains sur ton cœur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 c'est une question rhétorique, le témoin ne doit pas spoiler tout de suite. Je vais te guider. C'était dans ta vie professionnelle Privée Les deux C'était quand En quelle année Peux-tu nous dire quel âge tu avais Étais-tu plus ou moins jeune par rapport aux autres C'était où Étais-tu là Seule personne ou la principale concernée Où en étais-tu dans ta vie à ce moment-là Quel était l'enjeu de cette expérience Avais-tu ton objectif clair, en tête Quels étaient tes obstacles tels que tu les considérais à ce moment-là On verra ensuite si avec le recul tu révises ton jugement. Qui représentait le plus ton ennemi, Jerry Si c'était une ou plusieurs personnes Avais-tu un ou plusieurs alliés Étais-tu plutôt ton propre allié Ou ton propre ennemi Toujours à ce moment-là Avais-tu un plan B Que risquais-tu de perdre Qu'avais-tu à gagner Ton témoignage Concerne le meilleur ou le pire de ton expérience sur la nature humaine Que s'était-il passé Comment tout avait commencé Où étais-tu à ce moment-là Qui étais-tu En quoi croyais-tu Quelle idée tu avais de ton identité Comment l'histoire s'était-elle terminée que ressentais-tu? Quelles qualités tu avais? Quelles autres hein, tu as développées? Quelles qualités tu penses ne jamais développer? Quels défauts as-tu viré ou converti? Quels défauts tu gardes? Tu dois avoir excellente raison. Sur qui tu aurais voulu compter? Le savait-elle? Avec ton expérience d'aujourd'hui, qu'aurais-tu pu faire Aurais-tu pu repérer des indices Ça dépendait-il de toi Si tu ne pouvais contrôler ce qui était extérieur à toi, qu'aurais-tu pu faire pour tout de même passer de bonnes journées et aider tes proches à ne pas souffrir de ta situation Avec le recul de l'expérience d'aujourd'hui, qui étaient vraiment tes alliés sur qui tu pouvais vraiment compter Qui étaient vraiment tes ennemis Étais-tu ton meilleur allié ou ton pire ennemi Qu'adorais-tu faire quand tu étais enfant Et si le temps, la pression sociale, l'argent Bref, aucune contrainte n'existait. À quoi consacrerais-tu ta vie Qu'aimerais-tu qu'on pense de toi quand... Tu ne seras plus là. Quel héritage de valeur tu souhaites laisser en ce bas monde ou tiens aux autres Si tu devais sauver un seul objet, tes proches ont à l'abri tu as ton portefeuille, en cas de sinistre, un objet, ce serait lequel Que veux-tu qu'on retienne de toi quelles expériences marquantes te représentent le plus Aujourd'hui, quelle est ta mission, ton actualité Et comment cela se situe par rapport à ta vision du toi, version ultime De l'empreinte au carbone 14 que tu veux laisser Es-tu déjà aligné en face avec toi-même Que peux-tu commencer aujourd'hui pour te créer plus de chances de réussir, ce qui compte pour toi. En agilité, il y a un type de session appelée rétrospective pour motiver l'amélioration continue à partir des échecs ou réussites passées. Il existe différents cadres comme le stop-drop, start, keep, less, more. Dans cette expérience, qu'avais-tu stoppé, tâché et c'est toujours le cas aujourd'hui. Qu'avais-tu commencé Et là Qu'avais-tu gardé, persisté à faire Est-ce que tu le regrettes Qu'avais-tu réduit, limité Qu'avais-tu augmenté, développé Peux-tu maintenant nous recommander d'autres témoins pour qu'ils profitent de ton expérience ici Veux-tu adresser un message à un ou plusieurs témoins en particulier À qui as-tu pensé avant, pendant et après ton témoignage Tu veux leur dédicacer ce podcast As-tu un objet fétiche, un totem, comme dans Inception Quelque chose qui t'inspire, une phrase d'automotivation, un rituel, une habitude Quel cadeau te ferait toujours plaisir et qu'un gosse pourrait t'offrir une idée de placement de produit au cas où un beau jour, un, un sponsor passerait par là. On va passer maintenant au, à notre dédicace manuscrite et le livre d'or virtuel. Donc tu prends une feuille blanche, un feutre moyen, et tu écris une dédicace pour les valeurs en soi. Voilà. Tu peux nous la lire, s'il te plaît Bon, eh bien, voilà. Avant de terminer, aurais-tu des questions j'aurais oublié de te poser Des compléments sur notre échange ou de quoi enregistrer un nouvel épisode non, Sharon et moi, on te remercie pour ton témoignage. Si jamais tu voulais le compléter par la suite, je reste à ta disposition. On va débriefer et compléter cet entretien par une analyse, des références selon les pistes que l'on suit actuellement. Cela pourrait te servir comme à d'autres pour développer notre croissance mentale. Mettre des mots sur ce qu'on pense, ressent. Expérimente. Merci et au revoir. Ok, tu as suivi Qu'en penses-tu uh -huh. Je suis... Ah bon Euh... Il faudra que tu m'expliques. Ah si d'accord, je... Moi ça... Je, je... Ok, je pourrais... Oui. Non, si si, ça, ça ira. Enfin, je pense que... Non, ça... Bien, bon... Bah je te remercie. Je parlais à Jaraï. On te communiquera les conclusions dans un prochain podcast. On espère que cet épisode t'inspire pour mieux comprendre la nature humaine et apprendre comment défendre ce qui compte pour toi. Merci de liker la vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications, je sais c'est beaucoup, mais tu offres plus de visibilité à la chaîne et la vidéo en un clic. Commente pour toute ta vie, idée, pour que j'améliore le contenu. Si tu as aimé, parle-en à tes amis, sinon, partage à tes ennemis. Sharon et moi, on te salue et que le Growth Mindset soit avec toi.